Alors, je suis dans le réseau depuis maintenant 5 ans euh, à Grenoble. Moi, j'avais vraiment la certitude que c'était euh, le métier que je voulais faire, tout simplement parce que c'était physique, vraiment physique. J'étais portée par euh, cette envie de, euh, de faire ce métier-là. Alors, euh, j'ai rencontré des difficultés, euh, effectivement, euh, ne serait-ce que pour prendre confiance en moi. Et euh, une des choses que j'ai comprises, hein, c'est que lorsqu'on s'entoure de personnes qui passent par des, euh, des problématiques similaires, hein, eh bien on se retrouve en fait à être porté par le groupe. Et, euh, et quand on voit qu'elles réussissent, qu'ils réussissent parce que nous avons aussi des garçons, eh bien euh, c'est très fédérateur. Alors aujourd'hui et depuis peu, je suis très contente parce que je suis sur un pôle bien-être, donc avec plusieurs thérapeutes et, euh, et donc euh, mon activité se développe très très bien. Euh, J'ai été accueillie par des personnes qui, euh, qui, qui sont prêtes également à m'apporter de, de la clientèle, donc euh, vraiment je suis très sereine. Et bien qu'elle n'hésite pas à nous contacter, des coachs qui sont déjà présents, qu'elles nous appellent euh, parce qu'en fait euh, on, on peut vraiment répondre à leurs questions et quand on répond aux questions et bien euh, très souvent bah, ça fait le, le déclic donc déjà oser appeler euh, les coachs qui sont déjà euh, dans le réseau